Voici les Lianis Streamer. Leur but est de rajouter de la lumière à votre ordinateur, ce qui dans un premier temps pourrait sembler totalement futile, mais dans un second temps, vous n'aurez pas tort. La boîte de gauche contient le câble relié à la carte mère et celle de droite à la carte graphique. Le premier paquet est composé d'un câble RGB 24 pin, d'un boîtier de contrôle, de 3 câbles, tandis que le deuxième, il n'y a qu'un câble RGB double 8 pin. Ma carte graphique est une RTX 3070 Aorus de chez Gigabyte, Elle ne nécessite qu'un double 8 pin. Puisque les RTX 3080 et les 3090 utilisent 3 fois 8 il vous faudra alors la version Lightning Streamer Plus triple 8 À A savoir également que le boîtier de contrôle n'est inclus que dans le package du Lightning Streamer à 24 pins. Si jamais, les liens se trouvent en description. Premièrement, éteignez votre ordinateur et profitez-en pour donner un coup de dépoussiérage. Et le mien en a vraiment besoin. Débranchez le double 8 connecté à votre carte graphique ainsi que le câble 24 pins de la carte mère. Ne retirez pas ces mêmes câbles au niveau de l'alimentation, on en aura toujours besoin. Les Li Streamer ont un côté sans câble et un avec câble. Branchez le Lenny Streamer à 24 pins côté sans câble sur la carte mère ainsi que le double 8 pins aussi côté sans câble sur la carte graphique. Ces mêmes câbles se brancheront sur les anciens câbles qu'on a précédemment retirés et servent en réalité de rallonge. Le système est de nouveau opérationnel. Si je branche et rallume mon PC maintenant, il tournera comme à son habitude. Pour profiter de leur système RGB, on va utiliser le boîtier noir. Le boîtier de contrôle sera placé à l'arrière de l'ordinateur. Voici comment les câbles devraient être branchés dessus. Les deux emplacements au-dessus du boîtier sont réservés au LAN Streamer. Celle où est inscrit VGA est pour le double 8 pin et l'autre pour le 24 pin. Passons à ceux du bas. En premier en partant de la gauche, ce câble sert à alimenter les RGB, donc il faudra le connecter à une prise SATA de l'alimentation. Le deuxième câble est à connecter sur la carte mère sur un emplacement ARGB 3 pin. Sur ma carte mère, je l'ai branché à l'emplacement des LED 1. Le troisième est destiné à une sortie signal LED. Si vous avez un contrôleur pour manipuler les couleurs de vos fans par exemple, vous pouvez directement brancher ce câble à celui-ci pour synchroniser les lumières. Il est totalement optionnel car vous pouvez toujours contrôler les lumières via le boîtier. Et dès que c'est fait, vous avez fini et pouvez admirer le résultat. Parmi les options, vous avez 5 vitesses différentes. Voici la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vitesse. Vous avez également 5 intensités de luminosité. voici tous les différents modes d'éclairage en troisième vitesse avec une intensité lumineuse de 3 également. Et ceci est la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres produits que vous souhaiterez un test complet, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire, je les lirai. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et sur ce, à la prochaine. Ciao oh,